Et bonjour Montrouge, on se retrouve pour une nouvelle émission en direct de Montrouge à la découverte des Montrougiens, la première émission de l'année. Bonne année à tous Dans cette émission, nous allons parler de plusieurs sujets. Nous allons notamment euh, échanger avec Vincent de la boulangerie Les Délices de Montrouge pour parler de la galette. Car cette année, il y a un jeu concours. Et oui, tous les Montrougiens, dans votre boîte aux lettres, entre euh, jeudi et vendredi, vous allez recevoir un ticket à gratter. Et si vous trouvez, comme sur ce modèle, la petite fève, hop, la mise au point, la petite fève comme ceci, eh bien, vous pourrez venir euh, au Beffroi le, le samedi 22, entre 14h et 18h, pour récupérer une galette gratuite euh, qui a été faite par les artisans boulangers euh, pâtissiers montrougiens. Nous allons aussi parler euh, des capteurs CO2, important en cette période avec Grégory Nier, agent de la ville euh, responsable des, des bâtiments. On était à l'école Rabelais pour échanger avec lui euh, à ce niveau-là pour, pour euh, savoir exactement comment ça fonctionne. Mais tout d'abord, aux marionnettes et oui car nous allons rencontrer une des compagnies de, de, de spectacles les plus les plus historiques de Montrouge avec l'interview de Frédéric Blin, une compagnie de, de spectacle de marionnettes qui se produit au beffroi de Montrouge. Donc il y a le, le prochain spectacle c'est dimanche 23. C'est parti pour Bonjour Montrouge Je suis avec Frédéric Blain. Bonjour Frédéric, est-ce que Bonjour. vous pouvez vous présenter au mont Je suis Frédéric Blain, donc le responsable de la compagnie du Blain, qui est le théâtre de marionnettes à fil installé au Beffroi maintenant depuis la construction du Beffroi. Et la compagnie est installée ici, donc dans ce bâtiment depuis 1958. Alors là, on est on est le mercredi 12 janvier. On vient d'assister à un super spectacle, le Grand Bleu. Est-ce que vous pouvez la Grande Bleue, pardon, la Grande Bleue. bleue, bleue. bleue. Est-ce que vous pouvez me parler de ce spectacle Le côté, c'est une aventure. On a on a des, des héroïnes qui sont dans notre compagnie les trois Oies, qui ont déjà participé à deux ou trois spectacles. Et là, en l'occurrence, c'est euh... Euh, une fête au village des Trois-Oies, et il euh, y a une tombola qui est tirée, et au cours de cette tombola, le grand loup gagne un voyage au bord de la mer. Donc euh, comme il est tout seul et qu'il est un petit peu perdu, il invite ses, ses voisines des Trois-Oies, et les quatre vont partir au bord de la mer en voiture, avec main de péripétie, puisque le, le renard voilà. se, se cache dans les bagages et va les suivre pendant tout le voyage. Ce spectacle, il se joue encore jusqu'à jusqu la fin du mois. Jusqu et... Jusqu'au début, et... Jusqu début des, des vacances de février. Et ensuite, ça enchaîne avec un, ensuite, un autre, ça autre spectacle. Avec, avec Panique à la Cave, voilà. Les spectacles, ils ont, ils ont lieu quand euh, Ici à Montrouge, le, en principe le mercredi, et puis euh, certains dimanches. Il euh, y a donc en principe un dimanche par mois euh, l'après-midi, pour les familles bien sûr, et avec beaucoup de succès du reste, parce que les familles aiment bien venir euh, le dimanche. On imagine, en tout cas vous avez toutes les informations sur le site de la ville. Euh, bah, vous avez commencé un peu à, à nous dire tout à l'heure en disant que c'était depuis le, la construction du Beffrois. Est-ce que bah, vous pouvez nous raconter un peu plus en détail bien sûr, bien sûr. la Compagnie Blin, son, son histoire Alors le, la Compagnie a été créée par mon père en 1934. Euh, mon père était montrougien, ma grand-mère aussi, bref on est à Montrouge depuis 1885 donc ça commence à faire un bail. Euh, on était installé donc en face du marché couvert, il y avait une petite boutique qui était la boutique de la famille et où effectivement euh, tout le début de l'histoire de la compagnie s'est passé dans cette boutique au 77 rue de Beigne, à l'époque. Voilà, avec la, avec la mairie de Montrouge, euh, depuis, depuis des années, du coup, depuis euh, au ah bah, y a, a c'est une vraie histoire d'amour. Absolument, il <rire> y, eu, euh, y a eu, disons, toute une action euh, culturelle qui a été lancée il y a bien longtemps, bien sûr par M. Ginot à l'époque. Et puis, euh, bah, continué par M. Méton et, bien sûr, et puis bien sûr, maintenant, par M. Longereau. Voilà, donc, euh, nous sommes toujours dans, la, dans le même bâtiment. Euh, à l'époque, on était au deuxième étage, enfin au premier étage, pardon, dans la salle qui s'appelait la salle du bar. Mais on était beaucoup moins bien installé que dans cette superbe salle ici, qui est maintenant la salle Blin Et qui est une belle salle gradinée, où, les, où le public est vraiment dans des conditions euh, optimales. Il y a différents spectacles, quels, quels sont les différents thèmes qui... il y, a, non, il y a en principe on, on, on a une trentaine de spectacles à, à la compagnie. Alors bon, euh, il n'y en a pas 30 euh, qui se jouent à l'heure actuelle. Il y en a le, avant 1958, les spectacles ne se jouent plus du tout. Avant 1958. Ils sont donc uniquement en archive et euh, ils servent pour des expositions. Mais euh, bien sûr à la. Depuis 58, tous les spectacles sont pris et repris régulièrement pour bien sûr améliorer. Quand même le public a changé, euh, nous aussi, donc on a un petit peu parfois des attentes un peu différentes. Mais euh, de base, les marionnettes les plus anciennes qui jouent dans la compagnie sont datent de 58. Et c'est génial de voir que même les petits maintenant, au son de, ah oui, de la musique, oui, oui, oui, oui, oui. Non, non, adorent les marionnettes. Non mais ça marche très bien, c'est euh, quand même un... un c'est du théâtre en miniature, c'est ça qu'on pourrait dire un petit peu au, au public, c'est un petit peu une, une porte ouverte vers le, le grand théâtre. Ça. Et, et ces marionnettes, justement, oui, euh, oui. qui. Euh, donc là, on en voit quelques-unes derrière nous, et j'en oui. ai filmé plusieurs pendant, oui. pendant le spectacle. Oui, oui. Euh, elles sont faites. faites, faites, Alors, faites toutes, ces marionnettes, toutes ces marionnettes, au fil des années, ont été faites euh, par tous les membres de la, de la compagnie, bien sûr. A l'origine, c'était mon père et ma mère, bien sûr. Euh, moi, j'ai commencé à manipuler en 1959, mais je ne m'occupais pas de création. Donc jusqu'à jusqu'au jusqu'aux années 74 à peu près, tous les spectacles ont été créés encore par mes parents. Bon, bien sûr, j'intervenais dedans, mais n'étais pas responsable de la totalité de, de, de la construction. Maintenant, effectivement, nous sommes donc les membres de la compagnie moi-même. Je suis quand même pas tout seul. Hein. On, est, on, on, on est donc une petite équipe euh, sympathique et on travaille ensemble sur euh, tous nouveaux spectacles qui, qui montent. En tout cas, c'est une, une belle histoire et, une, et un, un beau moment à passer, donc les mercredis et des fois les dimanches, euh, à Montrouge. Il faut en profiter, effectivement. Obtain. Il faut en profiter. Oui, c'est clair, <rire> il faut en profiter. Merci, Merci. beaucoup Merci. pour cette petite interview. Et bien, ça, avec plaisir et quand vous voulez, pour revenir hein, voir un autre spectacle. <rire> Je suis avec Grégory. Bonjour Grégory, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien Oui, bonjour. Donc Grégory Nier, je gère la direction bâtiment énergie-propreté. Donc C'est-à-dire que j'ai la responsabilité du service bâtiment qui gère tout le patrimoine bâti de la ville et du service garage-propreté, donc c'est la flotte automobile de la ville et la propreté. Ok, et nous sommes avec vous à l'école Rabelais aujourd'hui, école élémentaire Rabelais, pour parler des capteurs CO2. On en voit un là derrière nous. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces capteurs Alors, pour parler des capteurs de CO2, ce qu'il faut, c'est peut-être parler déjà de, du principe de la surveillance de la qualité de l'air, puisque c'est un petit peu la base de réflexion de départ. Donc depuis 2015 est sorti un décret qui oblige les collectivités à faire une surveillance de la qualité de l'air intérieur. L'objectif et l'idée c'est de s'assurer que dans les établissements recevant du public, les ERP, on ait un niveau de qualité d'air intérieur correct qui permette justement aux enfants, aux élèves ou à tout utilisateur d'être dans un environnement positif et correct. Donc, Pour la surveillance de la qualité de l'air, on a plusieurs indicateurs qui sont à surveiller, dont le CO2. Il y a des études qui ont été faites et qui nous indiquent que le CO2 est un des, euh, des facteurs euh, qui amènent soit des problèmes de concentration, soit des maux de tête. Et c'est un des facteurs principaux pour, je évaluer la qualité de l'air intérieur. Et euh, ça a été euh, propulsé notamment avec euh, la pandémie euh, qu'on connaît actuellement. Comment, du coup, on, ça, ça fonctionne Comment, comment on s'en sert à, à ce niveau-là Alors, les détecteurs de CO2, euh, sur la base, c'est des équipements qui permettent de justement suivre cet indicateur de taux de CO2 dans l'air. C'est un outil qui a commencé à se déployer, à se, à se développer euh, dans les années après les années 2011, 12, 13, et, et, et qui s'est accéléré avec les années 2015 et ce décret de loi, et qui s'est fortement accéléré dans le cadre de la pandémie. Puisqu'il y a eu des études qui indiquent que le taux de CO2 est un indicateur qui est Très intéressant pour évaluer comment, comment le virus effectivement peut se déplacer dans l'air. Plus le taux de CO2 est important, plus le virus peut effectivement euh, bah, se propager de façon euh, de façon importante. Donc il y a des préconisations au niveau du gouvernement ou au niveau de la haute autorité sanitaire qui ont préconisé d'installer ces équipements là pour permettre justement euh, que les utilisateurs d'espaces fermés puissent suivre euh, les prescriptions d'aérer régulièrement. La préconisation, c'est d'aérer 10 minutes toutes les heures. Okay. C'est ce qui est demandé à tout utilisateur. Ça peut être aussi chez nous, euh, comme dans des établissements au sein du public. Sur la partie scolaire, ce qu'on a décidé, c'est effectivement d'installer ce type d'équipement qui permet, euh, par rapport au taux réglementaire, de donner une indication à l'enseignant ou même aux élèves, c'est très pédagogique aussi, que suivant le taux euh, de, de CO2 de la classe, ça leur permet de savoir s'il faut ou non ouvrir euh, les et euh... une alarme qui se lance si tout ça dépasse. C'est soit soit c'est par couleur vert orange rouge, soit c'est par des alarmes sonores. Et c'est amené à rester comme vous le disiez euh, tout à l'heure. Euh, voilà, mon rouge est assez précurseur à, oui. à, à ce niveau-là. Et euh, vous, ça va vous permettre tout au long, euh, même après la pandémie, de pouvoir vérifier plusieurs indicateurs euh, qui vont euh, qui vont euh, rester. Euh... Encore. Alors tout à fait. On a, on a, alors, la ville a été précurseur, c'est-à-dire que euh, le gouvernement avait euh, fortement euh, préconisé à ce que les écoles puissent s'équiper de ce type d'équipement-là. Alors qu'ils ont un certain coût, puisque les équipements varient entre euh, 50 et 300 euros l'unité. Donc la ville de Montrouge ayant 150 classes, ça fait un budget qui est assez conséquent. Monsieur le maire nous a demandé assez rapidement, dès le mois de mai 2021, euh, d'étudier justement la possibilité de rapidement pouvoir déployer ces équipements-là. On a euh, fait une recherche, euh, mis en concurrence, essayé de chercher un petit peu les produits qui existaient. On a trouvé un fabricant français qui est basé sur Nantes et qui avait la possibilité de nous livrer fin août, euh, courant septembre. On a eu l'ensemble des 150 capteurs courant du mois de septembre et on a tout déployé pendant les vacances de la Toussaint pour que sur la rentrée, après les vacances de la Toussaint, l'ensemble des classes soient équipées. Et, et du coup, ces indications, vous allez voilà, continuer à, Alors, à les utiliser à... Tout à fait, c'est-à-dire que les, les capteurs qui ont été retenus nous permettent d'avoir l'indicateur CO2 dans l'utilisation qu'on vient d'expliquer. Par contre, nous permettent d'avoir trois autres indicateurs de la qualité de l'air intérieur qui nous vont nous permettre d'affiner en fait, cette surveillance de qualité de l'air intérieur qui est obligatoire et qui va nous permettre aussi de nous affiner un petit peu les problématiques que l'on peut avoir. Ok, bah, en tout cas... Euh... Merci beaucoup Grégory pour, pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Alors, je suis avec Vincent au délice de Montrouge. Bonjour Vincent, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien Bonjour, je m'appelle Vincent et je fais partie de, de cette boulangerie où on fait de super galettes. Pour notre mois de janvier, pour cette nouvelle année, on a les galettes aux amandes à la frangipane classique. Et nous avons aussi la, la frangipane à la pistache avec des griottes et des galettes aux pommes aussi frangipane pomme. Pendant tout le mois de janvier, nous faisons plaisir à nos clients euh, chaque jour avec nos, nos belles galettes et euh, ça nous fait plaisir de commencer l'année euh, surtout cette année. C'est euh... vrai que d'habitude, il y a, y a une, grande, ouais. une grande fête, une grande célébration à Montrouge avec, euh, avec les galettes. Bon, cette année, euh, encore une fois, avec le Covid, ça a, été, euh, ça a été annulé. Mais du coup, les Montrougiens vont pouvoir participer, vont recevoir des petits tickets pour pouvoir euh, gagner une galette. Euh, des, galettes, euh, des galettes qui sont faites par euh, les, toutes les boulangeries de Montrouge, dont la, votre boulangerie qui participe. De ce fait, ouais, c'est annulé sans être annulé. C'est ça. Vous, ça fait, ça fait combien de temps que vous, vous travaillez dans cette boulangerie-pâtisserie euh, Moi, ça fait un an à peu près. On est content de faire, de, de faire plaisir aux clients, d'avoir des bons retours sur, euh, sur, euh, sur, sur nos, nos produits, que ce soit les galettes ou euh, la vinoiserie ou la pâtisserie euh, ou le pain. Et de savoir que la mairie aussi nous fait, nous fait travailler, ça fait plaisir. Euh, de, de fonctionner comme ça. On a un beau métier. Et moi qui aime voyager, je vois qu'on est un des rares, euh, rares pays à avoir des boulangeries dans, à chaque coin de rue, à on va dire. Préféré, ouais. Parce que souvent, euh, ça n'existe pas ou c'est dans les supermarchés. Donc, euh, donc il faut qu'on puisse perdurer euh, cette, tradition. cette tradition française. Ouais. Il y a le contact avec les gens ils viennent parce qu'ils aiment nos, nos produits. Et puis, euh, puis chaque, chaque boulangerie-pâtisserie a sa à sa clientèle. Et si on peut reparler un petit peu du coup de ces galettes, comment, comment, ça, comment ça se passe Comment euh, quelle est la donc Vous nous avez parlé, il y a les, les traditionnels frangipanes, il y a aussi euh, d'autres versions. Comment comment on fait une, une bonne galette bah Déjà, il faut les bons produits, donc du, principalement de la bonne poudre d'amande et du bon beurre. Donc nous on travaille avec du lescure qui nous assure on va dire déjà un bon produit final quoi. Après il y a le savoir-faire. Il n'y a pas de recette miracle, il faut déjà passer par l'apprentissage. Il faut rencontrer des gens aussi, chaque personne a ses techniques. Et après c'est à nous de garder les meilleurs. Après si ça nous plaît, les clients ils seront contents normalement. Au final. En tout cas on donne aux gens rendez-vous à la boulangerie. Les délices de Montrouge que vous retrouvez du coup, c'est euh, avenue Henri Ginoux. Oui, voilà. 106. 106 Henri Ginoux. Et, euh, et merci beaucoup, euh, pour euh, Vincent, pour, pour cette petite présentation. Bah, merci à tout mon rouge, en tout cas, et, <rire> et voir plus loin. Ceux qui, ceux qui peuvent venir de, de n'importe où dans notre boulangerie, ça nous fera plaisir. On a quelques clients qui, même s'ils ont déménagé, reviennent chez nous encore de temps en temps. Ah, ça fait plaisir, ça. Merci ouais. beaucoup. Merci à vous.